Est-ce que tu sais te présenter, Célim Tu sais dire « je m'appelle Célim », tu as quel âge Je m'appelle Célim. Alors. Je m'appelle Célim. Très bien. Alors, la première leçon est comment se présenter. Donc, quand tu vois par exemple un nouvel ami, une nouvelle personne, la première chose que tu demandes, c'est comment tu t'appelles, n'est-ce pas Oui. Très bien. Comment tu réponds Si je te dis comment tu t'appelles Je m'appelle Céline. Très bien. Alors, Qu'est-ce si je te dis comment ça s'écrit, est-ce que tu sais me dire comment s'écrit Céline K ça -S. ça s'écrit ça s'écrit s o non ça c'est ça c'est Sophie comment on écrit Céline s, -E, s -E, -L l e l i m très très bien alors le, quand on dit les euh, lettres de notre prénom, on appelle ça épeler un prénom. Alors, épeler un prénom, ça veut dire prendre le prénom et dire chaque lettre de son prénom comme tu viens de le faire. Tu as compris Oui. Très bien. Il y a également une autre façon de se présenter. Si je te dis « Bonjour, je suis Sarah », tu peux me dire « Coucou, moi c'est Selim ». <rire> D'accord Donc, Alors, il y a plusieurs façons de se présenter. On peut dire « je m'appelle Sarah », on peut dire « je suis Sarah », on peut dire moi, « moi, c'est Sarah ». D'accord Donc, tu peux présenter ton prénom de plusieurs façons. Très bien. Comment tu t'appelles je m'appelle Sarah, n'est-ce pas D'accord, alors je vais essayer de vous le dire à vous tous, d'accord Alors, comment tu t'appelles, Rokaya Je m'appelle Rokaya. Très bien. Cédra, comment tu t'appelles Je m'appelle Cédra. Très, très bien. Lara, comment tu t'appelles je m'appelle Lara. Très, très bien. Lana, comment tu t'appelles Je m'appelle Lana. Très, très bien. Célim, comment tu t'appelles, Célim Je m'appelle Célim. Très, très bien. Donc, lorsqu'on commence à connaître une personne, on demande comment tu t'appelles. Alors, Kinda, on va commencer. Les parents. Les parents, nous avons le père, la mère. Donc, le père, le papa. La mère, la maman. D'accord Les enfants. Alors, les enfants, il y a la fille et le fils. Et si tu veux parler de la sœur, la sœur, c'est la deuxième fille. Si vous êtes de fille, tu as ta sœur. Si vous êtes deux, si deux garçon, tu as un frère. Si tu es une fille et un garçon, tu as un frère et une sœur. D'accord D'accord. Très bien. Les grands-parents, nous avons le grand-père, qu'on peut aussi appeler papy. Et nous avons la grand-mère, que l'on peut appeler mamie. D'accord D'accord. Très bien. Ensuite, nous avons l'oncle qu'on dit également le tonton et la tante qu'on appelle également Bonjour Bonjour Yasmine, comment vas-tu euh, euh, je, je suis bien euh, je... <rire> ça va, ça va ça va bien Très bien oui Est-ce que s'il te plaît, tu me la caméra ma Mohamed D'accord oui. Mohamed Je, suis je suis Mohamed, je me suis euh, Yassine. D'accord, excuse-moi Mohamed. Ça va Oui, ça va. Mmh. Très bien. Ça va bien. Alors, on était en train de faire une révision sur la famille.